Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter peut-être pour continuer nous au niveau du let's play. Donc on a des... Euh, alors je suis euh, parti un petit peu euh, à l'arrache, on dira. Donc j'ai pris quelques quelques places sur moi, mais j'ai intérêt à me dépêcher pour euh, récupérer les taxes euh, de Unigost donc il faut que j'aille parler à Carolina, à Irmina et à Théobalta donc ça me permettra de voir aussi si je peux acheter euh, des graines euh, d'avoine parce que je voudrais me pencher sur le champ aussi avoir tout ce qu'il me faut et il me manque des graines d'avoine, des graines de betterave bon il n'en faut pas beaucoup hein. je vous ai dit un champ euh, 6 par 5 donc euh, 6 de chaque voilà Hop, on ramasse quand même le mine pertuis on ramasse aussi les champignons euh, parce que ben qu'il y, y a les recettes avec les champignons. Donc euh, autant en profiter, bien qu'on qu soit au niveau du village euh, pas trop mal au niveau de la nourriture. Mais bon, voilà, ça fait monter le côté euh, survie du jeu. On va ramasser euh, ben, des bâtons, de la pierre, mais on va se manier un petit peu pour aller euh, voilà euh, tout simplement... Euh, récolter des taxes pour Unigoste en espérant qu'on ne se tape pas... Que ah oui, c'est vous il avait une drôle de tête. Pour, en espérant qu'on ne se tape pas un loup euh, comme euh, quand on est venu au village. Donc, on va aller euh, au niveau de... Si on regarde notre journal, bon, on a beaucoup de quêtes à faire, hein, mais voilà. Donc, on doit aller parler à Carolina. Alors, elle est où Carolina À Ornica. Alors, on va commencer Ornica. Alors, Ornica, Rolnica et Lesnica, tous les endroits que j'aime. Alors, map. Eh bien, on va commencer par Rolnica. On va enlever notre petit euh, checkpoint de Tutki. On y retournera un changement de saison. On ira voir, mais je vous tiendrai informé. Ne vous inquiétez pas euh, pour voir si mes ânes apparaissent. Et je le souhaite parce que sinon, ça voudrait dire recommencer une partie. Ça ne me gênerait pas, mais au niveau du let's play, ça risquerait faire des ordres. Mais bon, vous me tiendrez-vous au courant euh, si vous avez le problème ou pas Et euh, moi, de mon côté, j'essaierai de voir avec les devs pourquoi je n'ai pas les ânes. Mais bon, comment... je ferais mieux de rester dans la vallée. D'accord. Euh, voir avec les devs si euh, je ne... Il faut que j'attende vraiment le changement de saison ou pas. Alors, on va aller par là. Je pense que là, non, je ne pars pas du tout dans le bon sens. Seulement, euh, j'ai l'impression que je quitte assez facilement la vallée. <coughs> Excusez-moi. Euh, C'est un petit peu par là. Donc, on va, on va repartir par là. Donc on va aller récupérer les, tasses, les taxes pour Unighost. E on a un petit peu soif, autant profiter pour boire. Voilà. On va essayer de faire cette quête pour gagner de la réputation. est de plus en plus asthmatique je trouve alors évidemment hein, avec l'âne euh, s'il court aussi vite que, que Rassimir, voilà bon limite moi ça me gêne pas trop parce que je trouve qu'avec le cheval on va tellement vite qu'on passe à côté de choses et on a tendance à trop se focaliser sur les quêtes alors qu'en faisant à pied euh, ben c'est quand même plus sympa on prend son temps on ramasse et bon ça ça, après c'est une question de, de, de façon de jouer et c'est vrai que dans beaucoup de jeux que je fais je préfère même quand il y a un moyen de locomotion j'utilise hein, bien sûr de temps en temps mais euh, je préfère faire les choses à pied euh, pour éviter vous voyez si on courait eh bien, on, rate, on rate les pierres on rate, on rate pas mal de choses et ce serait dommage d'autant plus que le plantain maintenant à la période de l'automne vous voyez on le reconnaît bien et ça vous savez que ça vous redonne de la vie quand vous vous faites attaquer donc euh, voilà Allez, hop, on va aller voir ici pour récupérer nos taxes. Elle va peut-être pas être contente, la madame. Il y a des quêtes à faire aussi. On va pas trop s'y pencher dessus, puisqu'on a aussi notre champ à faire. Donc, euh, on va regarder un petit peu tout ça là. Alors, Carolina, elle est ouf. Euh, Enika, Oleg, Yemir, Edgar... Elle est la Alors ici, donc, on a les cochons. Hein. Donc pour le prix des cochons, ça n'a pas changé. Euh, 2100 pour la femelle, 2100 pour le mâle et le tout bébé. Euh, mais bon, ça, vous savez qu'il naissent dans vos parties. Le, tout bébé, le porcelet est à 1050, donc ce n'est pas énorme. Donc on va aller parler à Irmina. Bonjour, êtes-vous euh, Irmina, Irmina Une gosse m'envoie pour les taxes, mais je devrais peut-être parler à votre père. « Non, il avait raison. Je m'occupe de ça dans notre famille. Vous voyez, mon père oublierait, oublierait pro, pro, probablement qu'il a déjà payé. Et nous nous retrouvons avec une double imposition pour l'année. Et ta mère ?»« Non, là, il n'a pas vous voyez Elle s'occupe de son père et a le dernier mot surtout. Moi, je m'occupe de la réserve qui devrait être si lourde que même vous ne pourriez pas la porter, même si les dieux étaient à la hauteur. Malheureusement, elle est aussi légère que les plumes de mes poulets. Vous avez du poulet, mais pas de pièces. Et les porcs Savez-vous que les porcs sont presque aussi intelligents que les humains Je confirme. Petite anecdote. Euh, J'ai été très copine avec des cochons hein, dans une ferme. Et euh, franchement, c'est des animaux très intelligents, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et quand je regarde les gens de la taverne tard dans la nuit, je suis certain qu'ils sont encore plus intelligents. Laissez-moi deviner. Vous ne pouvez pas payer maintenant ou mieux Vous ne voulez pas. Eh bien, vous êtes au moins aussi, aussi intelligents que mes cochons. Elle est gentille, la dame. « Je vais payer, mais nous avons d'abord besoin d'aide. Il y a un loup solitaire à l'ouest, dans les montagnes. Il a peut-être été blessé par une flèche dans le passé ou a été expulsé de sa meute. Mais il devient de plus en plus dangereux. Nous ne pouvons pas envoyer père, pas dans son état, et nous ne faisons pas confiance en Sambor. bord Il me donne la chair de poule. Occupez-vous de loup et les pièces seront à vous. Vous voulez dire les pièces que vous auriez à payer de toute façon. Peut-être que vous êtes encore plus intelligent que mes cochons. Quel compliment, merci beaucoup. » Ok, donc on va faire la quête du loup solitaire, histoire de récupérer effectivement les, euh, la quête du nigoste. Et euh, moi, hors taxe, euh, hors, taxe hors, euh, hors vidéo, euh, je vous ferai, euh, je, je ferai la quête d'Halloween pour euh, le prochain épisode. je vous ai juste mis l'action au moment où je l'ai trouvé. Donc nous avons pu attraper le loup. Donc on va aller reparler à Irmina euh, pour la quête et récupérer donc les, tas les taxes pour Inigos. Je ne vous cache pas que j'ai bien galéré quand même euh, pour le, le, le ramener le monsieur. Enfin pour le trouver déjà. J'ai pas mal ramé. Euh, j'ai tourné, j'ai viré. Euh, mais comme il, il était blessé, mais il court quand même très bien, hein, le petit Lascar. Donc... Euh, j'ai eu un petit peu de mal, mais bon, on l'a eu. Donc, on va les ramener la quête. À, à, on va les demander les soins, Irmina. Hein. On va être bien moins vu, moins bien vu, je pense, euh, du fait que ben, on, est, on, on, on fait un petit peu le, le sale job, je dirais, du de, de, Nigoste, e quoi là. Plutôt que s'occuper de nous, on s'occupe du Nigoste e et de l'aider. Bien que maintenant, il n'y a plus de secret de ce côté-là. On sait qu'unigoste n'est pas une personne très proprement, proprement dite. Une personne très nette. Et euh, l'histoire le confirme. Donc, euh, d'un côté, l'aider. Dé... Hum. voyez, si pendant qu'il dort, je pourrais récupérer. Si je m'accroupis, je vais tester. Ça aussi c'est un test ne le je la faucille sur moi si je prends la faucille et que je l'équipe normalement normalement je dis bien hop, je devrais pouvoir personne je devrais pouvoir s'il si est mûr hein, bien sûr il est pas il est pas prêt non. Bon, il n'est pas prêt le champ mais normalement alors à moins que ça aussi il l'ait corrigé on pouvait euh, vraiment piquer les cultures donc ça ne veut plus marcher ça non plus ou alors le, le champ n'est tout simplement pas mûr hein. donc on va aller rendre à à notre PNJ ici je pense qu'elle est là-dedans Tomira Nadar... Oleg... Ah, elle est là, dans le coin. Irmina. Salut. Le loup est épuisé, il est parti. Vos poulets, vos porcelets sont maintenant en sécurité. Impressionnant, c'est dommage que vous ne soyez que le serviteur d'un escroc. Alors, de choix, que voulez-vous dire par là Mais un serviteur qui va être payé, où sont les pièces On n'est pas méchant, non. Hein. On va dire que vous voulez-vous dire eh bien, si vous jouez au jeu du Ghost, vous deviendrez comme lui, avec le temps. Cela peut être pratique pour vous, mais, mais quoi Vous pourriez faire mieux, plus honnête. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à dire. Prenez les pièces et partez. Merci quand même d'avoir payé. Ok, donc celle-ci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Euh, je vous dis, aujourd'hui, j'ai du mal. À... On a eu une nuit terrible en coop sur, euh, sur subsistance. Donc, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui pour moi. Je, vous ne le, je ne vous le cache pas. Alors, euh, journal. Donc, histoire du NiGhost. Donc, Carolina est à Ornica. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté là Ici. Euh, Lesnica. Est-ce qu'on a quelqu'un Ornica, c'est carrément l'opposé. Lesnica, oui. On doit y aller. Je pense, si on regarde. Journal, quête du Nice Ghost, nanana, Rolnica et Théobald à Lesnica. Donc, on va mettre un marqueur sur Lesnica. Et que j'aime pas trop voyager la nuit, mais bon. Et comme ça, je regarderai pour acheter aussi en même temps mes fameuses graines euh, d'avoine euh, qui me manquent depuis le départ. J'espère qu'au changement de saison, euh, donc on est au printemps. À l'été, on, euh, on aura les ânes qui vont apparaître. Hein. Sinon, là, je vais être sincèrement, mais sérieusement embêtée. Ça va être gênant si j'ai pas les ânes qui apparaissent. Mais ça, on le verra au changement de saison. Je ne sais pas si ce sera dans cet épisode ou pas. Je ne peux pas vous dire. Alors. Bon, je ne peux pas courir, je suis trop lourd, j'ai encore pas vendu, n'est-ce pas? Donc on va repasser par les bois, peut-être un petit peu dangereux, mais vous savez que j'aime le risque. Alors, il est un petit peu lourd. Ce que je fais, ben je vous propose, on se retrouve directement là-bas, à Lesnica, comme ça, pas de problème. A tout de suite. Alors, on arrive à Lesnica, donc on doit trouver la demoiselle. Et, et je ne sais où. Alors, on a c'était au Balt, je crois qu'on doit aller voir ici, qui n'arrête pas de bouger évidemment. Alors, Unigost, pourquoi êtes-vous ici Que voulez-vous Unigost m'a envoyé pour collecter les taxes de cette année. Ah oui, j'ai entendu dire que vous êtes son serviteur de confiance maintenant. Ça va vite les ragots quand même. Tant mieux pour vous, pas pour moi. Et au fait, euh, je ne peux pas vous payer. Pourquoi pas Si vous n'avez pas assez de pièces, nous pouvons prendre quelques marchandises. et. Oh, j'ai assez de pièces dans ma réserve, mais je n'ai pas la clé du coffre. Ma femme Gisela l'a cachée quelque part avant d'aller chasser. À nouveau, parfois elle est absente pendant des jours. Je peux vous aider dans la recherche de la clé si vous voulez entrer. Où je peux la trouver écoutez on va la chercher très bien si vous trouvez Gisela et qu'elle vous dit où se trouve ce fichu clé vous aurez les pièces ainsi soit-il donc black maintenant faut qu'on cherche carolina alors au niveau de la map euh, carolina serait ici donc on va enlever le petit euh, le petit shake pont on, on va le mettre là euh, donc il est où sur ma map euh, ici Alors, on est arrivé à Ornica, je ne vous dirai pas sans mal, parce que je me suis tapé la meute de loup, la bande d'abonnés, là. Je m'en suis sorti tant bien que mal, euh, mais bon, ça a été chaud. Donc, on est venu là pour récupérer euh, les taxes de Carolina pour Unigost. On y va, de ce pas on a énormément de choses à vendre aussi. Je ne sais pas trop où elle est. hop. hop. Elle est là-bas. Puis c'est la vendeuse, je crois. Donc c'est très bien. Si elle arrête de bouger, ça sera très bien aussi. Alors, Léonard. La Carolina, elle a bougé. Hum. sont elle à la taverne par hasard Serait-elle à la taverne Non, ça me la met là-bas. Elle serait où alors là-dedans. Être... Voilà. Alors, Carolina. Salut. Euh, vous êtes Carolina Non, je suis Rasimir. Hein. Le neveu d'Yordan et maintenant le bras droit inofficiel de Castellan. Eh bien, votre oncle n'aurait probablement pas approuvé ce que vous faites ici. Je, je, je le répète, hein, les ragots vont très vite dans ce jeu. Pourquoi lui une et Unigos est amis Si vous le dites. Pourquoi avez-vous dit cela Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir Excusez-moi, laissez tomber, j'en ai probablement déjà trop dit. Que voulez-vous Eh bien, j'ai été envoyé pour collecter les taxes. C'est ce que je pensais. Chaque année, plutôt, chaque année, plus, une Unigosse a, a dû faire fortune. Non, ce n'est pas comme ça. Vous savez qu'il qu collecte pour le Seigneur. Et il l'oblige à le faire au début de l'année. Ce n'est pas de sa faute, mais nous devons tous payer. « Peu importe, je vous donnerai bien les pièces, mais depuis que j'ai épousé Léonard, ma richesse a mystérieusement diminué. Chaque fois que je vendais bien, l'argent disparaît peu après. Mais je suppose que vous, ne, vous connaissez la Gobert à Denica. Oh la vache, non Faut que je reparte là-bas »« Oui, on s'est rencontrés. »« Il m'a commandé deux tuniques et deux marteaux de fer à, à, à Jean. Voici les tuniques. Il n'acceptera pas de livraison incomplète. » Alors il faut que vous preniez les marteaux aussi. Livrez-lui la marchandise et gardez le paiement comme ma part d'impôt. Ça semble facile. C'est si dis. Alors. Euh... Carolina. Journal. Taxe de Carolina. Alors, il nous faut deux maillets en fer. Et je les ai à mon village, mais c'est horrible. Euh, ah oui je voulais lui vendre des trucs alors montrez moi vos marchandises alors on va lui vendre les fossiles, le sac les mûrs euh, et les paniers à nausier ça sera déjà pas mal peut lui vendre le bâton aussi, on s'en fout. Euh, le mine pertu on va lui vendre. C'est parce qu'il manque. Et et et et et et ben c'est tout. Ouais, c'est tout. Ok, il dagobert. Il <coughs> m'a envoyé un paquet pour Dagobert, m'a donné les tunis, nanana, la tuniques Mais je me na de Ornica, le forgeron devrait s'en occuper. Ah, Ornica. Jean le forgeron de Ornica. Map. Bah, c'est ici. Alors, il est où notre forgeron euh... Jean... Forgeron Ornica. Ici. Alors. Et vous, vous avez l'air fort, mais aussi fort que moi. Que diriez-vous d'un combat Ne vous inquiétez pas, je ne vous ferai pas de mal. Je ne suis pas ici pour prouver ma force. Je suis ici pour récupérer les maillets en fer pour Dagobert. Dommage, je n'avais plus de fer brut pour finir le second. Vous n'en auriez pas sous la main D'un autre côté, je ne lutte pas, mais j'ai eu ma part de bagarre dans le passé. Ça marche pour moi aussi, juste un petit combat amical, sans coup bas, d'accord Désolé, je ne peux pas le promettre, j'ai dit tuer trois hommes à main nue, juste pour sortir vivant de la maison de mes parents, quand nous avons été envahis. En remontant vers le nord, j'ai assommé des ours et tué des loups. Voyez-vous cette cicatrice ici En renlumant. Mince, d'accord, non, euh, je ne pense pas que nous devrions nous battre maintenant, j'ai tellement de travail à faire. Qu'est-ce que vous vouliez au départ En fait, je suis ici pour récupérer les mailles d'enfer de Dagobert. Alors, ça, c'est nouveau aussi, ce dialogue-là, on ne l'avait pas du tout. C'est normal, les voici, envoyez mes salutations à Dagobert. Ok, alors, il faut qu'on aille voir Dagobert. Alors, inventaire, journal, donc j'ai pas besoin de revenir chez moi. Euh, toc toc toc toc toc toc toc toc toc toc. Donc faut que j'aille voir Dagobert, Dagobert, Dagobert. F. Échappe. Euh, je ne sais plus où est Dagobert d'ailleurs. Ah oui, mais 1300 et quelques mètres, c'est de la folie. Euh, je ne sais plus si. Je crois qu'il est à Lesnica, Dagobert, hein, si ma mémoire est bonne. De toute façon, on a le marqueur. Écoutez! Dans le là, je vous retrouve une fois que je suis arrivée à Dagobert. Voilà, je pense que c'est le plus simple. A tout de suite. Alors, on se retrouve à Dagobert. Je suis toujours en vie. Je ne suis pas morte. Donc, on va lui parler. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène chez moi aujourd'hui D'excellentes marchandises, de hornica et de, de, un dédommagement pour la collecte. Ah, mes t'unique, j'attends depuis des semaines qu'on me les remette. Carolina, c'est comment les faire durer des années. Et qu'en est-il de démailler en fer? Voici. Eh bien, voici vos pièces. Merci, bonne chance à vous. Ok, donc on va regarder un petit peu euh, ceux qui vont simplement. Euh, voilà. Hop. Alors, des graines de blé, des graines d'avoine. Donc j'ai dit, alors je ne sais pas si on le fera dans cet épisode parce que ça, ça même si fait un, je, je, je vous ai fait un condensé euh, je veux dire, euh, il, est, il était assez long hein. c'est une des quêtes, celle-là je trouve dans le jeu qui est la plus un petit peu pénible, rébarbative de courir à droite et à gauche comme ça donc euh, en tout début je vous avais dit qu'on ferait le prochain coup ou dans cet épisode si on aurait eu le temps mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps donc ce sera dans le prochain on fera un champ de 5 par 5 de lin. Ils demanderont 25 engrais et euh, donc ensuite on fera un chèque de, de un chèque un, un champ de 6 x 5 donc de 30 cases et on fera une ligne de chaque chose comme je vous l'ai dit au début donc il me manque de l'avoine donc il m'en manque 6 6 avoines alors je vais les prendre tout de suite là donc je vais acheter 6 avoines c'est pas très cher 1 2 3 4 5 6. ouais 6 Ah, euh, tu ne veux pas euh, si tu veux. Voilà, 6. 6 avoines, donc. Euh, alors, que je vérifie. 6 avoines du blé. Est-ce qu'il a de ça autrement des graines de blé, on en a, je crois. Euh, C'est que je l'avais euh, marqué. Donc, betterave, blé et avoine. Il nous faut cibler blés. Alors, des betteraves, il en a. Oui, donc on va lui prendre 6 de betterave. Voilà. <rire> Betrave, euh, avoine, on l'a pris. Que je ne me trompe pas. Avoine, on l'a pris. Betrave, euh, carotte, chou, lin, du seigle, on en a. Euh, du blé, je crois que c'est au niveau de... Si la mémoire est bonne, on, on doit en trouver à... Bon, on va en prendre du blé. Combien j'en combien ai J'en ai 6 graines de blé, donc c'est pas la peine. Euh, oignons, j'en ai. Carottes, j'en ai. Euh, et j'en ai acheté des oignons, je parie, non Non, je n'ai ai pas acheté. On pourrait tenter euh, peut-être le houblon, des graines de houblon, de pavot je veux dire, euh, ça sert euh, à l'établir, elle peut être utilisée pour cuisiner à la taverne ou pour semer les champs à l'aide d'un sac au printemps ah. euh, à 4,2, hum, je sais pas, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Des choux, il nous en reste hein, pas mal. Ouais, 60 graines de choux, il nous reste. On a tout ce qu'il faut. Mmh. J'hésite pour le houblon. Hein. Euh, une sorte de graine fabriquée à partir du pavot à l'abri. Hein. Et le pavot... Euh, le pavot... Ouais, si on regarde les prix, 4,2. Le houblon, c'est le même prix. On verra. On le verra plus tard. On va rester sur du basique pour l'instant. Euh, elle peut être utilisable pour cuisiner à la taverne. Faudra qu'on regarde au niveau de la taverne pour le pavot. Euh, ouais. Je pense qu'on va on, on a acheté ce qui nous manquait. Euh, les betteraves. Euh, on les voulait. Il nous manquait euh, donc l'avoine. Les betteraves. On a tout le reste des oignons. On en a euh, 46, il me semble, quelque chose comme ça. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. On a pris nos graines. Donc, ça, c'est fait. Euh, on va lui parler pour monter la diplo. Euh, si, si ça marche, moins 5, ça ne va pas marcher. Avez-vous une minute. Non, il ne veut plus me parler. OK. Euh, donc, on va regarder un petit peu ici. Il y a une dame. On va lui parler. vous une minute. Comment allez-vous? Faut, faut, faut qu'on monte la diplomatie. Hein. Avez-vous une minute? Récemment, je me suis mis à la chasse. Avez-vous une minute? Comment allez-vous? Avez-vous une minute? Voilà, elle a fini de parler. Alors, ici, euh, qu'est-ce qu'on a? Bonjour, madame Gertruda. Alors, avez-vous une minute Il fait beau aujourd'hui. Ah, déjà, elle ne va plus vouloir nous parler. Elle trouve qu'il ne fait pas beau. Ouais. D'accord, ok. On va jeter un œil ici autour du feu. Alors, niveau 3, niveau 3, niveau 3. Pas grand-chose ici. Peut-être la petite Oda quand elle sera euh, plus euh, une jeune ado. Donc que sa mère l'autorisera à nous parler. Là, on a euh, ici l'automire il est 3 en chasse et en pêche donc ça ne m'intéresse pas là non plus et là non plus donc rien de bien extraordinaire ok alors euh, ici donc on est au niveau de Denika. donc euh, Denika, il y a donc les moutons et les chèvres je vais marquer moi d'un côté comme ça si vous me posez la question je m'en rappellerai parce que sinon je ne vais plus m'en rappeler. Donc à on a les moutons et les chèvres. Alors, il y en a aussi euh, à, juste avant Branica. Alors, euh, les chèvres, c'est 2800. La chèvre adulte, chèvre adulte, 2800. Et le petit haut, le petit bébé, le chevreau, il est à 1400. OK. Et normalement, les moutons, c'est le même prix un petit peu partout. Mais non, je vais pas toucher. Ah, moutons. Alors, on a les moutons, là. Donc, 3640. Et le bébé... Euh... Non, c'est une femelle aussi. 3640. Là, le petit bébé, chèvre. Euh... Ouais, 1400. Et l'adulte, mâle, 2800. La femelle, elle doit être au même prix. Voilà. Donc, à Denica, on pourra trouver donc les moutons, les chèvres, bien qu'on en ait plus. À, à côté de nous, à côté de, de Bar Baranika, entre Branica et Baranika, il y, euh, y a les moutons. Mais pour les chèvres, il faut venir ici. OK. Donc, ici, on a euh, ben, une quête. Je ne sais pas qui c'est qui a une quête. On va, on, et on finira là-dessus. Manomir qui a une quête. Où est Manomir Manomir. C'est lui. Tout dépend de la quête aussi. Si c'est un arclon, on ne l'apprend pas. Alors, d'abord, on va monter la diplo. Euh, le travail. J'aime ce que tu fais. Vous êtes, vous semblez fable. Vous pouvez peut-être m'aider un jour. Ben, avec plaisir. Il vaut une minute et le travail. Avec une minute et le travail. Une minute. Puis-je vous aider J'aurais besoin de votre aide. Je voulais rénover ma maison, mais je n'ai pas de maillet de construction sur moi. Pourriez-vous m'en apporter un euh, Je crois que je n'ai pas à revendre mon porcage, je n'ai pas sur moi. Donc on reviendra pour ça. On va. Euh, ce que je vais faire, moi, je crois pas qu'il y ait d'autres quêtes ici. On va vérifier. Si on a. Non. J'ai cru voir une quête. Euh... Non, là c'est la quête de, de rendre à Unigost euh, ben, effectivement les, euh, les taxes. Donc ce qu'on va faire, ben, on va aller. Euh, pourtant j'ai bien une quête jaune là. Bon, on va aller rendre notre quête à Unigost. On va pas s'embêter. Si fait nuit, ben euh, je pense qu'il va faire nuit. Euh, à ce moment-là, je me dirigerai plutôt. Euh, vers mon village et, euh, et je vous retrouverai là-bas et on, on stoppera là-bas de toute façon et dans le prochain épisode on fera vraiment le champ, on se centrera un petit peu sur sur notre village sur nos sur nos pnj euh, regardez si on a bien tout tout qui est réglé correctement de façon à ne pas avoir de soucis donc je vous retrouve ou une fois que je suis à unigos s'il si fait pas nuit Sinon, on se retrouve à mon village et dans le prochain épisode, on donnera ça à Unighost. Et euh, on fera euh, un petit peu euh, plus de construction, etc. dans notre village. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve plutôt à mon village. La nuit va tomber. Je ne sais pas si je vais avoir le temps d'aller vite fait jusqu'à Unighost, à, euh, jusqu à, à, à, à moins qu'il dorme. Donc, on sait que chez nous, il y a deux quêtes. Donc, il y a Lutidor. On va d'abord discuter avec lui, avez-vous une minute Comment allez-vous Avez-vous une minute Récemment je me suis mis à la chasse, avez-vous une minute euh, Il fait beau Avez-vous une minute Récemment je me suis mis à la chasse, avez-vous une minute Alors qu'est-ce qu'il voudrait Lui c'est pareil, j'ai perdu mon arc, euh, donc non, je ne peux pas. Voir vraiment que je débloque l'arc long parce que là, ça se complique. Donc là, on a notre épouse. Euh, Avez-vous une minute Récemment, je me suis mis à la chasse. <coughs> Avez-vous une minute Récemment, je me suis mis à la chasse. avez une minute et travail. C'est dur et sale. Là, c'est la réponse, je vous dis, qui m'agace. Parce qu'elle est à la couture, donc je ne vois pas pourquoi elle dit que c'est dur et sale et qu'elle aimerait travailler à la couture. Grosse menteuse, madame. Cause de divorce. Alors, euh, avez-vous une minute pour pouvoir parler Pouvez-vous m'aider Donc là, on n'a pas l'interaction euh, du bébé, donc je pense qu'on aura peut-être la surprise un petit peu plus tard. Donc, je m'en vais. Bah, on va essayer d'aller jusqu'au village de Unighost assez rapidement. Mais je ne suis pas sûre qu'il ne soit pas couché. Si on pouvait lui rendre et on en restera là. Moi, de mon côté, pour le prochain épisode, je ferai la quête d'Halloween au tir euh, de la cible là pour pouvoir avancer quand même un petit peu. Euh, et on ira à, à la prochaine saison aussi, ben, dans l'épisode précédent, on, on retournera vite fait au niveau de, des ânes là-bas. En espérant que ben, je n'ai pas de bug et que vraiment mes ânes seront là au changement de saison. Sinon je verrai ça directement avec les développeurs mais ça va mettre euh, le let's play en pause le temps que je vois ça avec eux. Donc ne vous inquiétez pas je vous tiendrai au courant. De toute façon il y a d'autres let's play sur la chaîne. Donc euh, ne vous inquiétez pas pour ça. Là on va aller voir si Unighost est en état de récupérer ses sous ce qui m'étonnerait quand même qu'il ne fasse pas. Mais il faut que je me dépêche parce qu'il y a un changement de saison. Euh, et monsieur Unigost, il est où Il est dans sa maison, je pense là-bas. Bon, je pense qu'on peut le réveiller. Hein. Ça, pour lui donner des sous, je crois qu'il n'y a pas de souci pour le réveiller. Pardon madame, excusez-moi, je vous ai donné un coup de pique en passant. Il est là. Hein. J'ai raté l'entrée j'ai toujours pas pris ma torche ça ne m'aide pas pour rentrer Alors ça je pense que c'est euh, monsieur Unigost. Voilà. avez-vous eu de la chance avec les collectes des taxes je dois vraiment payer le seigneur la semaine prochaine sinon je suis fini en tant que castellan. ne vous inquiétez pas je viens de terminer la dernière collection vous voyez j'ai tout, toute la taxe que vous attendez, toutes les taxes plutôt que vous attendiez « Splendide, vous êtes un véritable ami, et aussi fiable que l'était votre oncle. Vous m'avez vraiment sauvé la mise ici, mon garçon. Les tests difficiles, certains ont été faciles, d'autres moins. Écoutez, les gens commencent vraiment à vous détester pour les premières collections. Euh, je sais. Je sais, mais ce n'est pas à moi de décider. J'espère vraiment que vous leur avez dit ça aussi. Bien sûr, certains peuvent comprendre, d'autres sont plus têtus. Mais je leur ai dit que c'est pour le Seigneur, pas pour vous. Vous ne, vous ne faites que suivre les ordres d'en haut. C'est ex ex exactement, c'est génial d'avoir quelqu'un à qui je peux avoir confiance comme vous. Tenez, prenez une partie de la collection pour vous, des taxes en fait. Pourquoi ils ont une collection, c'est pas du tout ça. Attendez, vous n'avez pas, pas à apporter de l'argent au seigneur Eh bien, pas exactement. Alors ça aussi, ce n'était pas du tout pareil, cette quête. Euh, on lui donnait ses trucs et puis voilà, quoi, c'est tout, ça s'arrêtait là. Là par contre, il y a autre chose. Eh bien, pas exactement. Vous voyez, il y a certains avantages à être le castellan, Mais ce n'est pas juste. Les gens travaillaient très dur pour l'argent. Euh, on va lui dire ça. On a pris 120 de dynasties. Et nous travaillons dur pour les collecter. Ne pensez-vous pas que nous méritons un petit peu? Ben, vous avez peut-être raison. Ok. Donc, on passe au chapitre 3 euh, de Unighost. Donc, tout jusque là, tout va bien. Donc, moi, de mon côté, euh, je vais retourner au village, à mon village. Dans le prochain épisode, j'aurai fait la quête, euh, je pense, d'Halloween. Donc, euh, je vais peut-être... Euh, non, il faut que je retourne chez moi, euh, parce que sinon, je n'ai plus rien à manger. Donc, euh, dans le prochain épisode, ce que je ferai, c'est que j'aurai fait la quête d'Halloween. Donc, on pourra aussi avancer la story d'Halloween. Et comme il, y aura, il va y avoir un changement de saison, ben, ce qu'on fera, c'est que tout simplement, on ira revoir... Euh, s'il y a les ânes ou pas, on, fera, on se consacrera un petit peu plus sur notre village au point de vue de la construction, de l'amélioration de notre village des champs, planter, euh, les nouveaux, installer les nouveaux champs, voir comment on va peaufiner tout ça en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu, pour tout ça ben, un petit commentaire, un petit pouce en l'air vous, vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir et je me ferai toujours un plaisir de vous répondre, sinon vous pouvez me retrouver sur Twitch vous avez le lien juste en dessous et euh, vous pouvez venir discuter avec moi en direct il euh, y a des jeux sur Twitch que je ne fais pas sur Youtube et tout ça je vous l'ai déjà dit donc vous avez le lien pour Twitch si vous voulez venir discuter directement en live avec moi sur ce je vous fais plein de bibis, plein de zouzous et on se retrouve très vite pour le prochain épisode de Medieval Dynasty je ne vous, vous dis pas quand, là je vous en ai posté quand même 2-3 d'affilée euh, donc je vais un petit peu aussi avancer les autres let's play, en tout cas, je pense bien fort à vous, et on se retrouve très vite pour le prochain épisode, bye bye